Good morning allehiden ce sera aujourd'hui le ruchmat avraham מורדחאי ben israkh vefani david ben sotonam azal fitna et dora bateser siboste go aussi de dieu une prochaine étude de dimanche à 5 minutes tatanel nous étudiants ma secret de priorité mitnaf akotev leishtudinu dvarim enni ben yichsaih araze ochel perot bekhaya veim mata yorsha im ken lama ketev ladinu et je m'arrête là pour le moment parce que la Mishnah elle est longue, en fait elle est séparée en trois parties, avec chaque fois le cas qui va devenir un petit peu plus. qui va englober plus de choses, comme ce qu'on va voir tout de suite. On part d'abord, le sujet général c'est à côté de l'ishto, celui qui écrit à sa femme, Din Udvarim, c'est une manière de dire je déclare de la sorte, Il lui a écrit en fait une déclaration par écrit, que Eni Benir Saïr, c'est-à-dire que je veux me défaire de quelque chose en fait. Que ni je n'aurai de droit, aucun droit de tes biens. Alors dans ce cas-là, la Mishnah me dit Ochel Il pourra quand même manger les fruits des biens de sa femme, de son vivant, et si elle décède sa femme, eh bien il l'héritera. Alors dans ce cas-là, il Dans ce cas-là, à quoi ça a aidé Le fait que ce soit déchargé, dégagé de ses, des droits sur, de sa femme, ça a aidé que kayam. Ça a aidé que si la femme, elle a vendu ou elle a donné ses biens, eh bien son, son, son le, le, le droit qu'elle aura cédé euh, ce sera effectif. Il marchera. J'explique un petit peu de quand on parle. Tout d'abord. Lorsqu'un homme se marie avec une femme, eh bien, il reçoit un droit sur les biens de la femme, d'accord Les droits, pour le moment, ça reste, une fois qu'on s'est marié, les biens restent la propriété de la femme, c'est vrai, les nirs ça s'appelait. Mais le mari, il a plusieurs droits dessus. Il a le droit de consommer les fruits. Et en plus de ça, si la femme décède, il hérite de sa femme, il récupère ses biens. Et même mieux que ça, la femme, ne, pour, pour le moment, n'a pas le droit de le vendre à quiconque ce bien. Parce que dès qu'elle s'est mariée avec moi, il devient méchou, bad à moi, il devient engagé, que maintenant il est là pour mon utilisation, elle n'a pas le droit de le vendre à quelqu'un d'autre. Il y a trois choses, retenez-les biens, parce qu'on va avoir besoin, de, au fur et à mesure de la l'amitié qu'on va évoluer, il va falloir préciser ces, ces choses-là. Trois points, je répète. D'une part, elle ne peut pas le vendre à quelqu'un d'autre. D'autre part, les fruits qu'il rapporte « c'est pour moi », le capital il reste à elle, mais le, le, les dividendes, les fruits c'est pour moi. Et en plus de ça, donc elle peut pas les vendre. Le, le dividendes, les, les fruits c'est pour moi. Et en plus, on a dit que euh, si elle décède, eh bien le mari en hérite. D'accord C'est trois choses. Maintenant, on va parler. On parle dans notre Mishnah d'un mari que lorsqu'il se marie avec sa femme, il déclare qu'il veut se, il veut pas, il, en, il veut pas engager ses biens. Soit parce que, je ne sais pas moi, elle le soupçonnait de se marier pour son argent ou quoi que ce soit. Lui, il a écrit Dinodvarim dvarim, din ça veut dire que je n'aurai ni din ni dvarim. Je pourrai rien réclamer. Je me, dé, je me défais de tout droit dessus. D'accord ça, ça, ça veut dire dvarim. elle est saïr. Je n'ai pas de droit sur tes biens. Alors, on va voir, au fur et à mesure, selon sa déclaration, il va se dégager de un point, deux points ou les trois points en même temps. On commence d'abord avec le premier cas. Si je dis « je me dégage de tes biens, que tu restes toi la propriétaire de tes biens », il écrit une phrase comme ça, ça signifie quoi On va toujours, ça c'est une règle qu'il faut savoir, dans les j'tarrotes, on va toujours selon le minimum qu'incluent le, le, les, les, les, les, les mots que j'ai utilisés. Si je vous écris un, avec un contrat, avec, avec un, une phrase, comment dire, équivoque, on peut l'expliquer comme ça, on peut l'expliquer comme ça. On Prendra toujours le strict minimum que ça inclut, c'est ça, ça a été ça notre intention. Donc là, c'est vrai, que je me suis dégagé, mais je n'ai pas dit que je me, je me dégage totalement, j'ai dit je me dégage de tes biens. Qu'est-ce que ça veut dire, je me dégage de tes biens Alors dans ce cas-là, on va voir, parmi les trois choses, celle qui est la moins contraignante, si on peut dire. La moins contraignante, c'est que si toutefois elle va les vendre, ce sera elle, mais pour le moment, tant qu'ils sont dans sa propriété, c'est moi qui en tire profit, et si elle décède, eh bien le mari en héritera de sa femme. D'accord Ça, c'est lorsqu'il parle en disant je n'ai aucun droit de tes biens. Je n'ai aucun droit sur tes biens. Je ne je, mets je pas mon, mes, mes droits sur, sur tes biens. C'est celui qui je me suis dégagé de tes biens maintenant. Nouvelle situation, j'avance dans la Mishnah, puis après on refera le point. Katavla, maintenant, deuxième situation. Katavla dinverim. A rezé en Ochel Perot Bechayer. Vim meta. Et on s'arrête là pour le moment, c'est le deuxième cas. C'est cette fois-ci, je pas dit que je ne rentrerai, rentrerai pas en possession de tes biens. Je lui ai pas dit une phrase de la sorte. J'ai dit une phrase, je ne serai, je n'aurai pas de droit sur tes biens et ni même sur les fruits. Soit tes terrains, tes des maisons. Là, je me suis mis avec une femme qui a des maisons en location, elle touche des... Et je lui dis, bah, dans ce cas-là, je me défais de tes biens et de tes locations. Ça signifie que, d'une part, elle peut les vendre à qui elle veut, d'autre part, maintenant, l'argent qu'elle va gagner des locations, ce sera pour elle et ce ne sera pas pour moi, parce que je me suis défait de ça. Malgré tout, on reste avec cette, le troisième point, qu'en cas de décès, c'est le mari qui est hérite. ça, ça restera pour le moment en vigueur, parce qu'il ne s'est pas dégagé de ça pour le moment. Ça, ce sera la troisième partie de la Mishnah. Maintenant, la Mishnah, il y a une petite machloquette entre Tanakama et Rabbi Houda, c'est qu'il y a les pérotes, mais il y a les péré pérotes et les péré péré et ainsi de suite. Soit elle a un potentiel de 1 million de biens en location, qui rapporte tous les mois une location de 5000 D'accord Imaginez maintenant, donc ça pour le moment, le bien, le capital, c'est le million. Les biens qu'elle rapporte, c'est 5 Alors on va dire ça à l'année, ça fait 60 000 à l'année. Maintenant, elle touche donc 60 000 à l'année, ça s'appelle les perrottes. Là, je me suis dégagé des perrottes, j'ai pas le droit de, prendre les, de de toucher à ces perrottes, c'est pour elle. Maintenant, malgré tout, si jamais elle va utiliser cet argent pour aller acheter ensuite, les investir quelque part, d'autres, elle prend les 60 000, elle cube ça sur 3 ans, ça va lui faire maintenant 180 000, c'est une somme assez conséquente, elle va aller les placer en bourse. Et grâce à ça, on va toucher tous les mois un petit 2000. Ça s'appelle des péré-pérotes, les fruits des fruits. Les fruits, je me suis dégagé des biens, mais je n'ai pas précisé que je me dégage des fruits des fruits. Donc si avec les fruits, avec les, donc on les a réinvestis pour qu'eux-mêmes rapportent des fruits de nouveau, ça s'appelle les péré-pérotes, cette fois-ci, selon Rabbi Ouda, ils me reviennent de droit pour le moment, je me suis pas dégagé d'eux, je me suis dégagé du capital, des fruits, mais pas des fruits des fruits, jusqu'à qu'on précise que je me dégage. Je dégage, je retire, je retire mes droits de tout tes, ton capital et de tes fruits, et, de, et, de, et, de, et des fruits, des fruits. Ad olam, ah, je ah, ne ah, sais pas comment dire en français quoi, que, et ainsi de suite, d'accord, c'est clair, ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Maintenant on va passer dans la troisième situation de la Mishnah, qui va être que... donc je sais pas où si j'ai tout traduit. Je reprends dans les mots d'abord, une seconde. « Katabla », il a donc il a dit, nous Je me dégage de Je me dégage de tes biens ou de tes fruits. Perot il ne pourra plus manger des fruits et selon... mais malgré tout, il jamais. si jamais elle décède, il l'héritera, parce que de ça il s'est pas dégagé. Il s'est dégagé de, de l'exploitation des biens. Mais il ne pas encore il s'est pas dégagé du fait que euh, le, de, de cette halacha, que le mari hérite de sa femme. Rabbi Alors le il continuera à manger les fruits des fruits, d'accord, les dividendes que les dividendes rapporteront, en fait. Jusqu'à qu'il lui écrive, qui se dégage avec une formule beaucoup plus complexe, qui dit « Dînotvarim, je me dégage de tout droit et de toute réclamation. En je n'aurai de droit de tes biens, ni de tes oubeperotéennes et ni des fruits, oubeperéperotéennes. » Et même des fruits, des fruits, adolam, à jamais. C'est-à-dire ainsi de suite, même des fruits, des fruits, des fruits, des fruits, n'aurai aucun droit dessus. D'accord Troisième situation maintenant, c'est qu'il va se dégager complètement. La femme, elle était archi milliardaire, et elle le soupçonnait de vouloir se marier avec lui pour l'argent, il a dû lui écrire une, une formule qui prendra, il n'aura aucun droit sur elle. Même quand elle mourra. Alors là, comment il va dire Il doit lui écrire. Katavla, il, il lui écrit Din udvarim. Je me dégage de tout droit et réclamation. En ni bénir je n'aurai aucun droit sur tes biens. Ou beperotéen, ou beperotéen, et ni sur les fruits et les fruits des fruits. de ton vivant et même après de sa mort. Et bien dans tout, là, s'il a écrit de la sorte, il ne, pourra consommer de fruits, il ne pourra pas consommer de fruits de son vivant, de sa femme. Et en plus, il et en plus, si elle meurt, Eno Yorcha, il ne pourra plus l'irriter. Parce qu'il s'est dégagé de ses biens. Il s'est dégagé de ses biens. Maintenant, petite précision, c'est qu'il s'est dégagé de ses biens avant de se marier. C'est-à-dire qu'en fait, en théorie, je le dis tout de suite. c'est pas grave, il y a une petite phrase, mais c'est pas grave, je le fais tout de suite. C'est que des choses, les choses sur lesquelles j'ai déjà des droits, je ne peux pas aujourd'hui, ma femme qui est ma femme, je ne peux pas me dire que je me dégage de ses biens. Il faut nécessairement que je fasse un acte d'acquisition. Parce que pour le moment, je me suis marié, et eh bien c'est bien, j'ai déjà eu un droit dessus. Or, lorsque tu as quelque chose qui t'appartient, tu ne peux pas dire je me retire. On ne retire pas, on cède, il faut que tu redonnes. Donc il faut faire un acte d'acquisition. Là, du coup, quand on, est, on déclare que je n'aurai aucun droit dessus, on parle qu'on est avant le mariage et je déclare que lorsque je me marierai avec toi, les choses qui devront me revenir, j'y renonce et comme ça, ils resteront dans ta propriété. D'accord C'est une petite parenthèse. Voilà pour le moment, la, la, la, la troisième évolution de la Mishnah. C'est que, donc, je me suis dégagé totalement de ses biens et de ses dividendes et des dividendes, des dividendes, jusqu'à jamais, Dieu de son vivant et après son décès. Comme ça, là, ça y est, c'est fini. C'est plus, j'ai aucun droit dessus. Sur ça, il y a Rabban Shimon Men Gamliel, Omer. Rabban Shimon Men Gamliel nous enseigne que, « I'mmeta irachena. si elle décède, il l'héritera quand même. Il héritera de sa femme quand même. Pour quelle raison ?« Mipnei shehitna alma shekatouf batora » parce qu'il a, a posé une condition sur quelque chose qui est explicite dans la Torah, et tout celui qui pose une condition sur ce qui est explicite dans la Torah, sa condition elle est annulée. Là on touche à un problème délicat, vaste, qui fait l'objet de plein de discussions. Et on va expliquer un petit peu mieux, c'est de manière générale, la Torah elle m'impose, comment me conduire, non seulement, ben Adam la comment accomplir les mitzvot, comment... Mais même aussi, même sur les droits. D'accord Sur plein de droits. J'engage un employé, je suis, j'ai le devoir de lui payer sa paye avant la fin de la journée. Beyomo je peux et que Il tu, tu, y, y a encore toutes sortes de choses. Je me marie avec une femme, je suis engagé avec, à la nourrir, je me suis engagé à la vêtir, je me suis engagé à entretenir des rapports avec elle. D'accord Il y a toutes sortes de choses quand on s'engage. Et tout ça, c'est des droits qui sont scellés par la Torah. Je prête de l'argent. Fin de la vite ça annule la dette. La Torah, elle vient, même dans, nos, dans, nos, dans, notre, dans le business qu'on fait avec les gens, la Torah, elle vient, elle nous pose des conditions, elle nous dit non, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. il y a une question de base, est-ce qu'un homme a la possibilité, est-ce qu'on a la possibilité de poser comme condition qu'on ne veut pas que la loi s'applique sur nous Je veux... Alors c'est vaste, ça touche à tous les domaines d'argent imposés par la Torah. Est-ce que je peux poser comme condition que je marie avec une femme, mais je ne veux pas ni la nourrir, ni la vêtir, ni même entretenir des rapports, c'est ce que je veux. Ou je veux me marier, je veux engager un employé, et je pose comme condition que je ne devrais pas lui payer à la fin de la journée. Je veux prêter de l'argent, mais je veux que la jubite ne va pas annuler la Juvite. Je vends quelque chose en lui disant, écoute, normalement, lorsque je vends, j'ai pas le droit de rouler quelqu'un. Vous savez, il y a l'histoire le, le, de Ona 1. Et moi, je pense qu'on me écoute, moi je, moi, je vends, mais si je t'ai roulé, tant pis, tu, tu, tu, tu l'encaisses. C'est une condition entre nous que je pose. Est-ce que dans toutes ces situations, est-ce que... C'est une grande discussion. Et chaque cas que je vous ai expliqué, que je vous ai explicité, il a des alachotes particulières de, de quelle manière, est-ce que oui, est-ce que non. C'est vaste. Et donc là, on touche de nouveau à ce problème-là. Un homme hérite sa femme. Ça signifie que pour le moment, ce n'est pas un droit que j'ai sur les biens de ma femme. C'est une réalité innée que lorsqu'une femme décède, son mari l'hérite. C'est une est explicité. Est-ce qu'un homme a la possibilité de, faire, de poser une condition Est-ce qu'on a un droit de poser comme condition que je n'hériterai pas de ma femme Ou non La Torah, elle a dit, on ne peut pas poser comme condition. Est-ce que la Torah elle, a explicité que c'est comme ça que les choses qu doivent se dérouler, dans la mesure où elle a voulu être ma femme, ça implique que ma femme, eh ben le mari hérite sa femme, et on ne peut pas poser de conditions. C'est comme si je me marie avec une femme, à condition que quand elle veut, elle va voir quelqu'un d'autre. Si tu te maries, tu te maries, tu ne peux pas te marier, mais ça décidé de te marier. C'est un... Il se à village. on c'est un lot entier, il y, a, il y a des tas de conditions qui, sont, qui dépendent de ça. C'est les conditions, c'est comme ça que ça se passe. Tu te maries avec une femme, tu dois la, la nourrir, tu ne la... peux pas poser comme condition que oui ou que non. Alors il y a des Est-ce que Bédavar chez Bémamon, Nokayam, Olok, n'okayam, Bédavar chez imagine Imaginez, je veux recevoir la même chose, ça, ça touche. je veux être un nazir, mais à condition que de temps en temps je peux me boire un petit verre de pain toutes les trois semaines. Bah t'es pas un nazir, t'as décidé de devenir un nazir, tu es un nazir sans poser des conditions. C'est vaste, ça touche à toute la Torah, vous comprenez bien le problème. Est-ce qu'on peut changer les règles du jeu en fait C'est tout simplement. La Torah a fixé des règles du jeu dans toutes sortes de situations, mais ce qu'on peut poser. Sur ça, on a Rabban Shimon ben Gamliel qui nous dit écoute, une des règles du jeu du mariage, c'est que le mari hérite sa femme. Vous ne pouvez pas poser une condition explicite qui va empêcher cet, euh, cet état fixé par la Torah. Ça, c'est la vie de Rabbi Shimon ben Gamliel. Nous, pour la l'Alaha, on ne retient pas cette règle, mais on retient Laha la comme Rabban Shimon ben Gamliel. Attention, ça devient un petit peu vicieux. De manière générale, on retient que pour tout ce qui est Bedabar chez Mamon, Tnao Kayam. Tout ce, qui conduit, tout ce que la Torah elle a imposé comme règle, que ça ne touche pas à des issourim de la Torah, mais ça touche uniquement sur de donner des droits aux gens, ce qu'on appelle d'abord chez Bémamon, on a le droit de renoncer. Pour rester sur le cas du mariage, je, ben, je peux poser comme raison que je n'aurai pas à nourrir ou à vêtir ma femme. Parce que là, c'est uniquement des conditions d'argent, je peux faire ce que je veux, on peut décider. Obligation, je ne peux pas poser comme raison que je n'entretiendrai pas de rapport, parce que là, ça ne touche plus... C'est du tsar, à gouffre, la femme qui a une souffrance, si jamais elle est isolée complètement. Et là, la Torah, elle, elle, elle ne donne pas la possibilité d'annuler ce droit. Tu as décidé de te marier, tu es obligé d'entretenir une certaine, comme ça on l'a appris plus haut, tous les combien, un strict minimum, qu'un homme a le devoir, il a un engagement avec sa femme, pour tout ce qui est rapport, euh, rapport avec sa femme. Mais pour tout ce qui concerne le, la question d'argent, de finances, alors, la Torah nous a dit, on retient tient, tient, comme un comme, comme, comme, qu'on peut changer les règles et dire que moi, je me marie avec toi, mais je ne te nourris pas, tu débrouilles toute seule. On a le droit de le faire. Donc, de ce fait, en théorie, on pouvait renoncer au droit d'hériter la femme. Donc, pas comme Rabban Shimon Ben Gamliel, apparemment. Mais malgré tout, la gamarra, elle conclut que là, la lacha, elle est malgré tout retenue, qu'on ne peut pas poser comme conclusion qu'on ne va pas hériter la femme, parce que Chachamim ont renforcé le droit du mari sur les biens de la femme, que. Les Khamim, c est, c est un, le khachamim, c'est le Beth din à la possibilité de fixer, de, de, de, la force de khazal, de fixer pour tous les, toutes sortes de règles, comment se conduire avec tout ce qui touche à l'argent, que des fois ils ont voulu renforcer les pouvoirs et les droits des gens sur, sur, dans certaines situations, au-delà de toute règle. Et c'est ce qui se passe en fait en l'occurrence, que les khachamim ont renforcé le droit du mari sur les biens de sa femme, et de ce fait... C'est pour le bien, pour le bon équilibre du couple en général. D'accord, on ne va pas trouver autre chose, ça va sur ça. Mais quand le mari, est là, il sent qu'il a.. ça amadoue dans certaines situations, on s'énerve un petit peu moins des fois. D'accord Et de ce fait, les Khamim ont renforcé les droits de la, le, du, du, du, du mari qu'il ne peut pas se défaire, il ne peut pas renoncer, on peut le, il, peut pas renon il, il peut pas renoncer à ce droit d'hériter sa femme, tout simplement. D'accord Mais c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de comme tout cela.